Moi, la vraie question, c'est professeur de droit qui répond. Tout le monde qui fait une relation internationale connaît que le droit pour aller visiter un pays, le droit pour aller investir dans l'autre pays, il rentre dans la politique étrangère, pays qui accepte ou venir, pays qui accepte bon visa pour aller. Lorsque le pays ça a décidé de faire visa, c'est parce le n'y a pas d'argent. Mm -hmm. Par exemple, on a qui a 2000 vides, ou pas aucune attache familiale, ou pas aucune attache économique ou financière, ou pas aucune attache sociale avec le pays, ou pas de visa aux États-Unis d'Amérique. Même là, on te fait 200 jours à faire jeune en un de visa. de Raison, c'est parce que, ou pas, un monde qui est aux États-Unis pour dépenser 3000 dollars, ou pas, au monde qui est aux États-Unis pour dépenser 5000 dollars. Donc, ou pas, il un monde qui est utile dans la politique. Ou pas qualifié. Ou, on paye pour le Canada. Nous tous connaissons depuis longtemps que le Canada a une politique d'immigration qui permet gagne pile jeune à pile de jeunes garçons, jeunes filles qui font l'université ici, y aller mm -hmm. au Canada. Ayy, ou bien doit as visa Schengen sous passeport, ou visa américain sous passeport, vers les années 98, par exemple, moi-même tu visa Schengen, je vais étudier en France, je vais tourner, je vais visa je un visa au Canada, et je oui, bah... dit non. Et pourquoi Parce que politique étrangère dans le moment... C'était venu avec des professionnels qualifiés. Mm -hmm. Donc ça a rentré dans la politique étrangère du Canada. Maintenant, lorsque j'ai l'information, le premier réflexe est un... Qui est-ce États-Unis et Canada a réglé là Qui a bon pour le pays mm -hmm. Si nous avons un vagabond, nous a Qui dit pays... Il faut que nous permette, moi, nous moi de nous C'est parce que nous avons pris tout notre temps... ...pour construire une république sans sanction. Où ouais, est-ce que vous dit là as la campagne met ton maillot... ...il faut que vienne rapporter le bail... ...à la direction générale là. Son, son -ouais. yes. ...pour direction générale a dit... ...est-ce que la campagne est toujours journaliste oui. ...est-ce que c'est un militant parti politique Donc ça c'est une règle d'éthique... qu'on vous appliquer ...qui vient avec la déontologie professionnelle là... Oui, ...pour ça. dire attention... il y a une ligne pour ne pas franchir... ...lorsqu'on est journaliste... ...lorsqu'on est ceci ou ceci là. Oui. Maintenant c'est... Cette république sans sanction que nous construisons, nous prétendons construire, qui permet à papa battre petit petit mauvais goût, papa, qui permet en d'un boîte de l'état, corrup eh une corruption, dans en vole, ou et bien on dit, bon, ça, pas de prince un qui prend 40 de dollars ici dans mon monde pour le libérer, malchance pour monsieur, pendant ma pas faire une supervision, travail, substitution, on joint mon un devant, on me dit, monsieur, on a avec mon a a et puis, Monsieur Fittandé a fait, il me dit, Monsieur, ça so prend comme décision, il me dit, je la bataille, oui, oui. Et, et, et, et, commissaire, il me dit, non, on va pas la bataille, cabinet d'instruction droite. Et puis, il y a un direct après 440 000, 000, 000. Dollars, mais il est là, il est là, il est là, L'homme décide, moi même, pour me mettre toute paquée sous caméra, pour me suivre, activité que dans le bac, il y a, c'est, on vient de substituer deux de pattes levées contre moi. Parce que c'est bon. moins et moins de vous c'est moins que mes dames sont dégagés Pas péché qu'à fait mm -hmm. Donc ça nous te faut Nous accepter de te Nous construit jusqu'à ce qu'elle arrive dans la justice La justice là la l'arrivée, la l'arrivée, de l'arrivée De qui a de l'arrivée, qui l'arrivée, la corruption Et là, le juge n'a pas la gueule, nous disons que le juge est méchant oui, Et quand oui. il y a la rote, juge corrompu Qui prend un ben, copain, nous, nous, nous disons bah, que c'est bon Parce qu'elle fait de oui, l'arrivée Nous avons construit une république sans sanction Et puisque nous ne vivons pas en vase clos et que nous c'est Haïti mais Haïti tout près Canada Haïti tout près États-Unis yo ouais une affaire tout comme étranger yo dit attention yo même y a commencé à bande des sanctions c'est malheureux que yo dit y a pas une sanction avec visa mm -hmm. parce que le visa est un acte de courtoisie c'est très malheureux que avez dit que y a saisi bien mon fait le dehors Pour bon, tout monde a investi tout de tous côtés mm -hmm. mais nous connaît que les Haïtiens méchants qui n'a pas investi rien dans le pays <cérise> <là> et <cérise> l'investir à l'étranger pendant que la a le pays. Donc, vous pas y y a perdu tout Vous avez perdu tout. Parce que dans le pays, ça y a une <cérise> loi, il a la dit, a y a justice, façon la fête. Maintenant, moi-même, lorsque les États-Unis annoncé la presse je me est-ce que l'on ne peut pas faire tout Parce que les États-Unis qui doit décider dans la politique, politique étrangère, gardent le parler de, de, de, de un bagage qui ne pas rentrer dans la ligne et hmm. puis ils retirent le visage. Ça fait Ok. Moi-même, je suis sénateur de la République pendant trois ans, pas de cas à unis Parce que je des au niveau du Sénat qui ne peut pas très ligne Vous ne pouvez pas ouvrir le visa. Vous ne pouvez pas ouvrir le visa, je Mais non? Maintenant, c'est pour vous dire que vous avez droit à avoir des comportements comme professeur, ou à avoir des comportements comme journaliste, ou à des comportements comme dirigeant de l'État et que comportement gagné gagne de... pas entrer dans lignes politiques étrangères en le pays les le décider lui le même ni dire le tiré, le tiré, le la bretire visale ou pas le cas ça c'est lui même et c'est le droit pour le faire je le veux parce que la cale qui dit pas rentrer la cale le... qui a dit que nous sommes tous mêmes c'est quand est-ce nous même n'a avons des capacité pour nous dire des vagabonds qui ont pris à ces pays nous avons venir les vrais hommes venir dans un pays des vagabonds qui ont faire mercenaires dans personnes qui à pays qui jouent nous avons pris Haïti a fermé pour eux pour pas rentrer ici. Lè yo rentré, est-ce qu'on a arrêté Le Lè commissaire m'a fait lui mm -hmm. des vagabonds vagabond sortent dans pays étranger avec Sam sou yo qui c'est étranger, m prend yo dans n'importe là. Et lèm prend yo, fait prison. Parce que c'est pays pour nous construire. Vous... Moi même c'est ça la leçon à tirer. Maintenant, lorsque les États-Unis dit avec Canada yo gagnent des évidences, mm -hmm. moi même j'attends mon gouvernement. Et c'est là mon problème comme homme d'État comme professeur, comme citoyen engagé, qui dit, c'est si en Haïti pour mourir, c'est si là pour fouiller mon bateau, nous avons un pays capable de dire à une mesure pour protéger les ressortissants. Même dit bien. protéger, pas protéger dans, dans l'orbeille que l'a fait. Mais, où c'est -ce un citoyen Haïtien qui est garé? Lorsque, par exemple, le Canada, la France, les États-Unis, il dit Gary c'est un délinquant. Premier devoir, l'État non, c'est demander un dossier pour regarder comment ça fait. Est-ce que Gary est un délinquant effectivement? Si Gary est un délinquant, acte de délinquance que le produit en Haïti, c'est pour le gouvernement mettre l'action publique en mouvement On qui sont compris de ministres justice et fait l'État pour faire qui écrit l'autorité il m'a dit il a remis un dossier nous les On Je ça déjà, je dis ça publiquement. Le premier devoir du gouvernement, c'est un, décider rapide en conseil du gouvernement ou du ministre pour dire qu'il y a des anciens et des actuels dirigeants de l'État qui, et que deux pays occidentaux, pas des moyens de grand états unis et Canada dit qu'il y a un blanchiment des avoirs, qu'il y a un ou bien un financement de gang, en on... nous saisi dossier ça, un par le ministère de la Justice, mm -hmm. qui doit écrire à son homologue des affaires étrangères, pour homologue des affaires étrangères, écrit ou bien relé ambassadeur pays yo, mm -hmm. pour demander euh, l'État ici, veut gagner une copie de le dossier. Ouais. Une fois que a bah, copié le dossier, l'État, ici, par son exécutif, a analysé le quel organe saisir avec le dossier. Si en, terme de de saisir, en, termes, en termes de poursuite, si l'organe d'enquête l'a saisie, c'est ULCC, mm -hmm. si c'est IGC, mm, c est IGF de mm -hmm. plus, mm -hmm. si c'est eh, eh, DCPJ, l'a connaît qu quel organe l'a saisie. Et organiser une fois la parole Ou bien qu'à saisir par qu'elle ne c'est pas au presse Comme chef de poursuite pénale Et par de ne A saisir cabinet d'instruction pour le suivre le dossier Maintenant, avec les évidences Que les paysans sont dans nous Nous sommes capables de regarder Est-ce que fait c'est de faire qui est vrai mm -hmm. Et si fait est vrai, laissez au moins Nous avons une poursuite pénale Dans juridiction pour l'avancer oh, Mais, mais même avant de mm -hmm. finir, je mm -hmm. avez dit Que vous êtes des professeurs nous mm -hmm. avons précaution pour nous prendre ce n'est jamais essayer de comprendre et d'accepter pour dire les sanctions prononcées par les pays étrangers c'est des sanctions et qui ont un caractère juridictionnel. Les sanctions, ça y est, après, dans le papier que les pays dit, dit sanctions, ça y est, a des sanctions, mais ils ne pas un objectif pour le punir. Mm -hmm. Ils ont un objectif tout pour faire changer de comportement. Scoop! Mm -hmm. Il oh dit, attention, ce n'est pas une décision de justice mm -hmm. Moun sa yon capable toujours aller à la justice mm -hmm. Donc c'est, qu'on connaît très bien Ce n'est pas une décision qui atteint l'autorité de la chose souverainement jugée sans recours Donc capable d'aller recours qui fait sur yon mm -hmm. Mais je dis, a ça c'est à de connaît Sanction sa yon ka utile Yon ka utile non, dans la mesure où La permet tout vagabond Kite mm -hmm. qu'on apprentre sam dans le pays Tout vagabond prenne si jeune garçon dans la zone yon. Oui, mais... Oui, mais, pour des raisons politiques, politiciennes. Parce que même dis si politiques politiciennes, parce que les a tourné contre eux quand même, ils ont tué madame, ils ont tué petit, ils ont tué petit. Toutes les gens qui te comprennent, ils ont détourné la jeunesse pour yo, bah yo, des autres. Et il faut qu'on aujourd'hui ce n'est pas seulement les institutions haïtiennes qui ont gardé eux, les yeux des ambassades amis, les yeux des pays amis ont gardé eux tout. Donc, l'on pense penser au cajoui impunité sous ce là-là, eh bien, l'on arrive puis devant, ou après, mon a fait. Mais bon. Donc, ça, c'est la grande leçon qu'il faut tirer dans ça. Que... Sauf, moi, j'attends que le gouvernement se saisisse du dossier et l'analyse pour produire tel effet de droit qu'il est capable. de Je ne là, comme c'est comme c'est gouvernement, ouais, ouais. assassinateur, homme de loi. Et... 90% des députés et de sénateurs senateurs ont toujours qui lieu faire l'armée. Oui, oui, la oui. Et, je crois que dit, dans le des de bouquet, il y a des gens qui sont proches, ou dans la question de ça, ou dans la question de qui vient de dit. Est-ce qu'on peut clarifier position ça? Vous pouvez poser des questions, non, mon gars. J'ai tellement besoin de répondre de à des questions, ça a bien été. Nous... Mais je voulais que vous voyiez. Gardez, non. Puis session... uh -huh. ah, oui. il faut que le sénateur fisse un député, tout le monde est armé, capable de sécurité. Civil armé. Et les gens vont faire campagne autour du civil armé. Donc, il a dit, tout sénateur, tout le titre au sénat, y compris vous-même, tout le monde est armé. Pas de monde, pas de monde qui dit ça. Pas de monde qui dit ça. Non. Gardez, c'est seulement qui va le faire. Quel est le monde D'abord, j'ai 50 ans. À 50 ans, me dit que c'est l'âge pour me Jean Renel Sénatus. J'ai été professeur, je suis professeur. Comme professeur, je suis mal les politiques. L'homme s'est en vent pendant que je suis Je dit que je suis me Si je suis de prendre des pantalon, je suis en train avec elle. Parce que je suis faire ça. Je suis arriver ici comme commissaire du gouvernement. On dit que le un sénateur. Il oui. faut dire merci, il faut que le sénateur croit que le un sénateur un goût maire parce que ça a tant de moyens, il ne a pas comprendre comment le sénat fonctionne. Ah oui, ça c'est l'autre Il pensait que c'est le commissaire gouvernement qui a couru pour le sénateur. Il faut dire que le sénateur a personnes qui ont besoin. Maintenant, Gary, le professeur que je suis depuis 22 ans, il est dans le philo mm -hmm. au centre de formation moderne, on a l'école PAM. Je vais enseigner les gens qui ont. Institut supérieur de formation professionnelle Dans la deuxième avenue Bolos numéro 14 C'est ça me fait pour toute la vie Jusqu'à 49 ans Donc, ou pas, as mais as, Non je ne vais pas répondre à une question mon qui t'a dit oui. L'homme est sénateur de la république L'homme commissaire Aïe, Mario Andri Sol comme directeur général de la police Il Mario je suis commissaire Du gouvernement des voix J'ai besoin d'une équipe de 13 hommes Pour me faire travailler non la nuit comme la journée. Et ou même, tu es témoin. Ah, tu es témoin, tu es tout là... à l'heure. Oui, témoin. Dans la nuit comme la journée, dans le week-end comme dans le jour de, de semaine, moi dans la rue, avec les gens, je mettais les points sur les îles, je fais vagabond, je fais respect dans, dans, dans la ville. -là. Maintenant, l'homme élu sénateur de la République, mm -hmm. j'ai appelé Godson Orellis. Je m'a dit, je suis sénateur de la République. J'ai besoin d'agents de police pour ma sécurité. Gotson, voyait Monsieur Mio, bon, moi. Tout n'est pas oué d'ayem, c'est policiers qui gagnent en lettre qui a eu l'aide, ou bien, oui. laissez passer, qui a eu l'aide pour venir dans sécurité, j'ai eu l'aide dans Maintenant, moi, respectez l'institution, et c'est ça que je le permettre. Le moins, moi, même, moi, je peux policiers derrière, uh -huh. ils dans le Sénat, puis, dans la Chambre des députés, dans l'Assemblée Nationale. Je veux dire, moi un paquet de avec des armes mais Civils Ah mais Civils Et on ils mettent nos étours même. Oh excusez-moi. Mais bah, ils bah, bah. ont ils ont un bagaille entre la saline, côté un inspecteur les Beauvoir. Beauvoir. Ce qui t'a fait le travail, au a déplacé. Mm -hmm. Et c'est où ils ont des problèmes avec moi. Mm le a pris un travail là-haut et que Kassel, le castle de fort, bo, comme président de la commission de justice, il faut que le monsieur a tourné dans le coin de Bossalal, il la paix. Haïti débat. Moi-même, à partir de ce constat fait, je me dis qu'il y a normal pour toute Zam Et après l'élection, qu'est-ce qu'il y a Je me mm -hmm. dis qui est ce monde Interview. -ce interview. Que... Oui, je me est-ce que le député Sayo, le sénateur Sayo, a pu mettre Zam Sayo là Et ça a poussé à le faire un texte de loi. Mais le texte de loi, attendez bien. Deuxième texte. Oui, deuxième texte de loi. En mais armes. 14. Mmh. Mais 14 textes de loi. Mmh. Mais 14. Texte-là, les mmh. Proposition de loi relative à la fabrication, la commercialisation, la détention, le contrôle et le port d'armes à feu sur le territoire national. Dans le je ne veux pas dire que dans c'est parce que la oh. loi m'a déposé en 2017. La loi a commencé à voter en 2018. Mm -hmm. juillet 2018. La loi a à peine 64 articles. Voilà, 65 articles. Mm -hmm. well, 65 articles. loi prend une année pour voter dans le Sénat. <rire> Et pour voter, c'est Dim qui di bloqué toute euh, séance pour loi passer. Même, m'a dis, sénateur, député, on couru en bas, en bas, en bas, bal, mm. ne on captif. Il y a intérêt pour ta. Voté. Mais c'est là que je le comprendre que dans ça, m'a vais prendre son bagage qui est grave. Je ne pas le nom. Oui, parce que vous avez le président, vous avez vous avez Et vous avez Maintenant, la loi prend une année pour le voter. Mais elle arrive à voter en date du 10 juillet 2019. Et après loi a dans la chambre de député, a là. Voilà. Maintenant, c'est pour vous dire moi-même, le premier travail que je fais dans la c'est de faire l'école. Métier manuel, même ferraillage. Après une jeune garçon, mmh. m'a refait. Mmh. Et j'ai près de 5200 déjà qui boussient. C'est moi là, bien sûr. J'ai investi, j'ai fait 100 000 gouttes dans le cabinet, oui. En forme de sénateur. J'ai mmh. retiré 25 000 gouttes. Été, et jusqu'à présent, j'ai de un, un million gouttes. Au moi de ça, j'ai dit Vous j'ai dit ça, c'est de manière ironique. Yeah. Ou presque au sénateur de la République. Parce que vous pouvez pas ça dire là. Hein? Je ne sais pas bien là, mon cher. Parlez, non. Moi, ça me joue. Regardez, moi, même je ne sais pas si mm -hmm. oui, oui. oui. tu mais ça Je ne sais pas si pas pas pas pas tu pas sur d'urgence médicale. Mm. Mais tu sais que j'ai déposé une loi sur l'urgence médicale au niveau du Sénat de la République. Il n'y pas de connaître. Il n'y pas de connaître. Il n'y pas de connaître. Il n'y a pas de parce que Valérie <créciaux> Numa a manqué mourir pour question ça. Maman et Woody Woodboy Woudi Woudi mourir dans le bagage ça. Mais a un petit élément Peterson Jefferson Jefferson au niveau de TNH Il mourir dans l'hôpital général pour manquer de soins moi faut moins réfléchir sur une loi sur l'urgence médicale obligatoire. Texte ah. qui est vraiment bien charpente. Mais, pays à la pas Ce qu mm -hmm. qui fait payer, il ne pas C'est qu parce que... Non, ah, manquer... non, non j'en sais rien à tout. Attention, j'en rien à tout. monde qui a monopole, Scoop. parole uh -huh. c'est monde qui est monopole magouille. Qui a fait magouille, mais mmh. crasé, brisé. Crasé, brisé. brisé. Mais son problème. Parce que c'est quoi l'autre bagarre qui a fait la violence C'est quoi bagarre encore au garis Maintenant, je lis un livre que je conseille à tout le monde qui alors qui attendait me je lis ici capable. C'est un livre qui relève le barbare imaginaire de la INEC Il Urbon. Urbon. Professeur des études scientifiques à l'Université de Paris. La INEC Urbon a parlé des questions de peinture naïve. Mm -hmm. Qui s'allient C'est que nous-mêmes, Haïtiens, assez souvent, nous prenons le temps pour nous capitaliser sur ce qui négatif. Mm -hmm. Par exemple, je dis à Audi, ce n'est pas bon même. Mm -hmm. Mais allons au pas un jouval Gardez pour les sénateurs, ils ne grenent pas. Comment yote vide dans la séance? Combien absences chaque sénateur gagne? Production. regarder combien de textes de loi chaque sénateur a déposit? A regarder combien de séances en assemblée que le participe? Combien de séances en commission le Combien de, de commissions il tape dirigé. ça et puis font évaluation. Parce que que l'on veut ou non, nous avons pris du temps pour nous détruire tout ça. Nous avons détruit l'armée, faisant forces Parce que les micro sont venu trouver des micro naïfs. Exact. Même Jean Peinture, et là il n'y a parlez, à la parler de Malé et ses Saint-Domingue, il y a un tableau, et le tableau est exposé à ce tableau qui montre la misère, monde en Haïti. Il même pas diable, il a c'est un tableau, mais ça là, va un son qui va nous très mal. Nous avons des micros, nous a des plumes, nous avons des artistes, artistes pép qui va très mal. C'est même gens sur réseaux sociaux très mal. Est-ce que vous comprenez c'est un travail de mentalité et j'en dis là, c'est reconstruire notre imaginaire collectif, collectif. Qui, autour mmh. de pays qui va permettre Le au moins de nous avancer. Sénateur. Oui. Là, enfin, des régimes sanctions etc yeah. nous tenons groupe politique n'est-ce qui a mené visiblement? Mm -hmm. Oui, même divisiblement. visiblement. Et dossier de discussion pour Jonathan Tlan. N'est-ce de t'a C'est oui avec les, oui. Les, les, les Lambert. Rapidement, sanction après. Qui j'en nous réagit, nous-mêmes, dans le groupe-là? Il y Oui, parce que en fait, il y a plusieurs bails qui vivent. Nous ne pouvons pas continuer encore avec vous Parce que nous ne pouvons pas... Pour le moment, nous pas capable de continuer à négocier pour nous. Et deuxièmement, le régime sanctionné, l'impacte tout sur nous même. Qui avons une position, qui négocie négocier rapidement, qui est affaibli. Ça veut dire que l'étranger tout capable affaibli Nous ne parce que nous Nous avons deux coups. Nous avons deux coups. Expliquez ça Nous avons deux coups. Premier coup, nous avons... C'est le 25. Euh, 25 octobre, nous décidons pour nous monter un compromis historique. Là. Nous faisons une sortie, une déclaration conjointe. Côté nous toutes, euh, c'est d'abord une œuvre que moi-même estimez qui est historique vrai dans la mesure où nous-mêmes, oui. ici, nous avons une pratique une travail ensemble. Mm -hmm. Surtout, là, nous avons un petit problème avec tel monde. C'est gros croisé. Là, nous arrivons dans le compromis, nous avons monté deux mondes qui sautent dans nos, des horizons divers dans la politique. Là. Non, ça, nous chita, nous disons, on fait route. Le 28, le premier coup, nous et Jean-Baptiste a assassiné quelques heures après la tenue d'une rencontre que nous avons gagnée ensemble dans le compromis. Ça, c'est le premier coup. Ça a démobilisé nous, pendant près de 11 semaines. Les dit non, attention, sénateur, sénatus. Attention, eh, Clarence Renoir, attention, ou même eh, eh, eh, eh, Alexandre Roni, eh, professeur Dessim, La et l'autre Mounio, veillez quoi nous. Mais M. Moui, nous ne pas comment faut nous faire attention. Ça, c'est le premier coup que nous recevons. Deuxième coup que nous recevons, c'est lorsque le 4 novembre, nous prenons l'annonce publique que l'ambassade fait pour dire que... deux M. Sayo, y ont sanctionné. Premier comportement qu'on a analysé, c'est comment M. Sayo va continuer la bataille politiquement, comment nous-mêmes n'avons continué à collaborer avec eux avec de sacs aussi lourds sous Il Faut me dire qu'on une preuve d'éthique et de probité qui fait de la part de ces deux hommes, sénateur Lambert et sénateur la Tortue, oui. une fois yo ouais sanction au public. pour me la parole sénateur Lambert même. Il a écrit sur le, notre groupe pour nous dire Monsieur Dame, avec ces sanctions Prononcées par les ambassades Ou les pays les amis d'Haïti Je ne suis plus en odeur de cette thé Pour continuer Travail, travailler là Ensemble avec nous Haïti Ma prend pour mal défendre tête moins devant le tribunal Et c'est même mot ça Que le sénateur La Tortue aussi Tait euh, prononcé Pour le dire, les même je connais. Que, à avec sanction, la prend distance pour lui-même à défendre la tête dans sa dit là-dedans. Moi-même. Excusez-moi, sénateur. Maintenant, pour sénateur la tortue retire le momentanément à la tête de AAA. Parce que, il faut lui momentanément, il mettait une structure provisoire en tant que monde qui fait politique pour lui-même tout le pour partir pour continuer à fonctionner. Parce que le pacte a mouru s'il si a mouru mm -hmm. lui même avec yo il a mouru mouri non situation politique pour lui tout entraîner tout le monde pour la donne parti qui doit exister parce que mm -hmm. le le auto-accuser accuser au comme personnalité pas parti à eux, yo accusé ya yes. ça moi croire c'est la torture attendre ou bien le moniteur cap tendre pour lui il attendait il cap prendre conseil yo il analyser pour regarder comment même penser c'est un très beau conseil qui cap permettre au moins de lui montrer que il va défendre euh, parce que mais on te dit ça déjà. Il te dit que il y a un Maintenant nous autres au niveau du compromis puisque le compromis c'est un rassemblement d'institutions qui en donne. Mm -hmm. Sénateur la par exemple. Il pas participé dans non tout grand compte Ce que si nous t'avons les un conseil de Younadango de yo, ni même avec Lambert yo désigner de monde par exemple Samuel d'Haïti en tant pour Kona et gagner on y, comment il s'appelle c'est un membre AAA qui désigne aussi par AAA en pour en tant qu'un ma rapide c'est ma c'est Eli Nelson Mark, Mark <inaudible> Eli Nelson maintenant les structures qui constituent les compromis, nous continuent de travailler. Nous continuons de travailler parce que nous voulons pour Haïti être ensemble. Nous disons que nous là, sais là, un tableau ensemble. Si nous faisons un entre Haïtiens, qui au-dessus de l'idéologie politique, au-dessus de tout clivage politique, c'est sûr que nous avons pris un côté, nous avons pris coup. Donc, pour payer avancer, nous-mêmes nous dit, nous pas continué le travail. les personnes sanctionnées, elles se sont écartées de la structure momentanément pour y aller défendre tête. C'est ça qui nous nous nous nous est levé de droit. Maintenant, nous-mêmes nous continué puisque ce n'est pas le compromis qui a été sanctionné. C'est deux mondes qui nous ont nous, nous dit qu'ils nous ont eu un soupçon contre, ils ont gagné. un contre, donc les mondes ont pour y aller défendre tête. cest la dire en général, on a ici... Euh un de par observer personnellement c'est peut-être le cas de mm -hmm. et on paquet l'autre observateur tout et en haïti lorsque il y a des drogues. en général comment les états-unis ils donc via dier mm -hmm. qui vini de et puis il y a les états-unis mm -hmm. maintenant qui ça qui selon eux même selon réflexion analyse observation qui expliquer qu'à spécificité ça y la la, parce que justement, est justement c'est de préférence des sanctions mais il n'y a pas procédé de de, de, de, de, de, de dans la même pratique là yeah, je yeah, ça, ça, je ça qui on est depuis Madelon Albright et et président brival uh -huh. t'es gagné une convention qui est signée entre eux, les autorités américaines et autorités haïtiennes rằng, uh -huh. pour la poursuite à chaud de toute et infraction que tu as pour avec question drogue. Moi-même, tu m'as questionné ça. Je dit, moi-même, des gars un officiel américain qui dit que les gens qui sanctionné c'est des gens qui ont eu de, de suspicion pour eux depuis plus de 20 ans. Si vous avez eu des suspicions sur depuis 20 ans, pourquoi les États-Unis tentent tout le temps ça pour le rendre public et pas même arrêter, c'est rendre public. Section, mais, mm -hmm. Maintenant, ça c'est les États-Unis qui répondre, répondent, ambassadeurs et ambassadeur, même comme institution qui te répondent pour dire quel type de politique que vous appliquez, qui fait vous accepter plus de 20 ans après, jusqu'à date, les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas faire. Rivet, Souyot, Jean-Yoté, Sidney. Et c'est de la bonne. Et c'est de vous, nous, on fait c'est de et vous, ce Moi, je yeah, sénateur Lambert, fait avec nous, actuel ambassadeur et, et, et États-Unis. Récemment, là. Récemment. ça mm -hmm. -il, il y a pas deux mois de cela, il une délégation qui sort, qui -e, est sorti -e Canada, qui est qui est avec sénateur Lambert, qui rencontre avec sénateur La Tortue. Maintenant, c'est pour qui ça, aujourd'hui? c'est aujourd'hui, il notre règne publique et c'est annonces annoncer sanctions yo ki sanction li même pas fait pour ki Philippe par exemple mm -hmm. qui mm. pas fait pour on dernier legue prend yo prend avec next edition n'est pas ça oui. le, le, le va, là, et venir on prend edition pour qui ça c'est comme ça yo procéder même c'est la terre ou en fonction yo te prend frères célestin nous des fois c'est même c'est l'État produit tête li dans l'ambassade là si l'État produit tête li ça envoie bagaille il y a des questions pour répondre yo pour répondre question maintenant pour ca moi même pas gain réponse là vraiment sauf l'État fait objet de débat au niveau de nos universités entre les étudiants, entre les professeurs et les étudiants, mm -hmm. pour qu'on parce que ça n'y a pas des qui. ce n'est pas des faits qu'on a considérer comme factuels, c'est des faits qui sont importants parce qu'il ne s'agit pas de simples citoyens, c'est de nègres qui étaient sénateurs qui étaient présidents sénat qui oui, sont sénateurs sénat, sénateur en fonction encore, donc des questions Là, pour nous-mêmes, nous même, pour nous, nous, pour nous par rapport à sa capacité. Est-ce que ça donne pas. Est-ce que ça dans l'ordre des cas possibles mm -hmm. Peut-être son scoop moi, honnêtement, je ne suis pas au que vous même vous êtes victimes. Vous ne pouvez pas décider. Bien évidemment, en fonction de la politique migratoire des États-Unis, vous voulez visa en fonction de ce de vous avez comme position. Oui. Puisque, dans le dernier moment, le pays a au moins que le sénateur Lambert a en position contraire à toutes les États-Unis sont oui. puisque les États-Unis notamment que sur question et, intervention militaire. Non, non seulement intervention militaire, mm -hmm. mais messieurs c'est pour le bicéphalisme oui. exécutif. Mm -hmm. Donc les États-Unis ou la communauté internationale oui, pour, pour le monocéphalisme oui. et il ont une position contraire par rapport à intervention militaire. Oui. Est-ce que c'est comme là Est-ce que messieurs pata victime de l'opposition, même jamais. Moi, je dis tout à l'heure, Eval. Moi, je dis, la politique étrangère, les monde qui ont des relations internationales, ils que c'est nous-mêmes qui a bêtisé C'est nous-mêmes qui ne connaissons pas l'ambassadeur, le consul, a, pour qui ça y est. Mm -hmm. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, pas faire payer. Mais ils ont payé comme pour les États-Unis d'Amérique, ils ont payé comme pour le Canada, les ont envoyé l'ambassadeur, ils ont consul, yo ont connaissé pour qui ça y est. Maintenant leur gain des positions que les États-Unis, pays que vous y ou soutenu et que ou même au comportement qui pas aller dans même ligne y a y a quatre anti-sancionnés y a quatre anti-intimidés y a carré le bout par la voie y a commando changer comportement mais ou même sous son national qui connaisse ou ou ou ou ou quoi ça va prendre et qu'au pagnes grenzant nous cai mon qui cap permet y est capable de décider pour dire y a prend telle mesure contre vous. maintenant si on prend mesure là par exemple yo dit valant drogue valant nan gang valant kidnapping mais pays à konn ou ka pas nan drogue ou même pays à ka konn pa ou pas nan drogue ou pas nan kidnapping pays à ka konn ou pas nan et de bagaille louche là les sagons l'autre interprétation mais c'est sûr votre position à la radio la position des parlementaires au Parlement, la position de l'exécutif au niveau du gouvernement, les capables de faire qu'un pays étranger les gagnent un petit problème ensemble avec vous, parce qu'on ne peut pas suivre même même politique que les mêmes l'apprennent. Mais est-ce que, quest possibilité pour pour messieurs au si jamais il n'y pas coupable Possibilité à Il y a une cause. Possibilité à cremice. Possibilité à Monsieur, Je me suis la justice, par exemple, dans le pays, ça peut a vous n'avez pas besoin de connaître. En Haïti, vous pouvez prendre n'importe quel monde pour le contre Haïti. Vous pouvez prendre un professionnel ici, qui peut cramper contre le pays. Mais dans le pays étranger, vous apprenez depuis l'école que vous devez tout ça à payer. Donc, dire que vous avez un avocat américain, un avocat canadien, qui peut contre le Canada, qui peut contre les États-Unis, pour vous. Mon cherche un pile travail pour faire. Ça c'est un Deuxième ça pour faire. Ou que vous si a, a pour questionner, c'est l'argent. Là où ta réside où il y pour toi, ça m'a demandé là est-ce qu'on peut faire face à elle. Troisième élément pour sener, l'on fin jeune cobla, l'on fin pas avec cobla, c'est comment qu'on va faire comme ça. Par exemple, où ta on, on, on jodi accusé ou bien on dit y a des sanctions contre un haïtien qui dans drogue, qui ki dans kidnapping, qui ki dans bagage, bag gang. Ou t'as décidé de prendre un avocat aux États-Unis, il dit ou baille 600 000 dollars américains. Si ou paye 600 000 dollars américains, ou nan drogue Vous Scoop. Ou nan kidnapping vrai? C'est pas de jeune comme ça. Qu en en... Mais non, avoir, quand on casse comme ça. Maintenant pour vous avez avocat, l'autre, vous avez problème dans comme monde Vous avez une autorisation de l'État, oui. Scoop. Parce que le pape accepté de prendre problème comme ça là. Dans là. C'est comme si la pédroblanche, comme ça Donc, vous avez pas a de problème Mais non, pas qu'on est technique. Euh, senatoriaux utilisé ou du moins ce monde qui est utilisé pour défendre tête. Cependant, monsieur Koné, non, car ça plus allé sur le droit de l son question droit de l'homme. Mm -hmm. C'est pays ça yo qui sanctionnait. Si on estime que Monsieur ils sont des humains, en tant que tel, ils sont des sujets ou du moins des éléments de l'humanité qui gagne droit a yon justice saine et équitable, pays ça est capable de dire moins accusé ou même bon droit pour me un avocat qui pour aller défendre mais ça a fait souvent matière migratoire au niveau de la France si la France prend ou entre mal en France l'état français a mettre avocat disponible si c'est -ce pas différent dans a ah, pas, pas, pas, pas même, même. mais c'est un droit qui revient à partir de droit international des droits de, droit de l'homme soit sous rubrique de droit des réfugiés ou du moins droit à la justice de manière pure et simple mm -hmm. depuis ah, accusé ah. pour Criminel ou délictuel, ou gain droit à, à, un assistance à une assistance d'avocat, jusqu'à ce qu'une décision de justice vienne établir définitivement votre culpabilité judiciaire des judiciaires. Ah, ah, oui. Bon, nous là, nous saluons le sénateur Haïti Debak. qui avait nous là, qui a pu changer. Et, nous avons ah. des sénateurs, ensemble des sanctions que Canada et également États-Unis prennent à l'encontre de l'ensemble des autorités haïtiennes. Ils vini et dans période où pays a bloquer' bloqué net. Mm -hmm. Nous pas approché de la crise humanitaire si nous n'avons pas de guet la donne. Donc, ils ont même parlé d'intervention étrangère pour qu'ils viennent de, des pays d'Haïti. So Crise humanitaire que y a. donc sanctions commencent à sortir. Mais bon évidence c'est que n'a vivons dans le pays côté, il y a un peu de groupes armés, mm -hmm. il y a un peu de monde qui est armé dans le pays et tout le monde connaît que ceux qui est armé dans le quartier populaire ce n'est pas un qui a un passeport qui un visa ou un car le débat dans l'autre pays à l'acheter, ça m'achète munitions dans le pays d'Haïti. Donc c'est connexion qui a avec des gens qui sont capables des gens qui ont dans le secteur économique. Mm -hmm. qui ont souvent dit tous c'est des gens qui entrent dans le secteur politique. Et nous autour des fois, dans plusieurs zones, qu'on dit, mais qui groupe monde mais qui groupe politique qui est yo Donc, ça, eh, ça, ça, ça, ça. Maintenant, eh, est-ce que nous ne doit tout profiter mm -hmm. et garder la question, puisque sous Jovenel Moïse, vous avez parlé questions question 10 familles, 11 familles, etc. Mais personne n'a cité non personne. Mais sauf que le pays a plein d'armes, le pays a un bon paquet de barrières qui a passé la dame. Est-ce que l'État haïtien n'a pas cassé d'office, étant donné, donné qu'il eh, mm -hmm. y a un problème juridictionnel, étant donné qu'il y a un problème où il n'y a problème d'avocat qui est là pour défendre les gens Est-ce que l'État haïtien n'a pas tous ces dossiers, une fois pour toutes, pour regarder effectivement qui est ou bien pas qui est qui a des jeunes dans le pays d'Haïti. Parce que d'après ce voie de entré là, qui n'a compromis, qui va a pas mm -hmm. léa, historique là, qu'a te a que, il y a des gens qui ont négocié pour nous avoir l'autre pouvoir, pour avoir la paix, mais ce pas dans ce temps, parallèlement, il y a un pile politiciens qui ont financé des groupes armés. Oui. C'était une déclaration mm -hmm. Claire Renoir. Est-ce qu'on va nous tout aborder problème Bon on va m'aborder là bon, je vais je vais avec le pouvoir va m'aborder mm -hmm. à avant, Oui. Marco. On compte on vine là. Et les gens monsieur Sodi le studio à tout à l'heure là dès qu'on parce que on a une émission choc. fait deux nuits m'pas dormir. Et vrai. N'importe Comment femme fait deux nuits dans, oui. Vous... dans la mm. émission Haïti débat ou quand dit par un nègre qui n'est pas là. Il a le téléphone au baril. Est vrai. Oui. numéro. Non, je suis le homme. Comme dit Marco, s'il vous plaît, rends-moi service. Quand c'est la guerre. Et ça, c'est un exercice que je veux faire devant quel que soit tribunal dans le pays d'Haïti comme à l'étranger. Qui t'a dit, c'est la jean je veux dire, on a 50 gouttes pour l'acheter, on bidon de l'eau pendant que c'est bandiée. Ou bien on prend ça, moi je prête, elle me dit, fait non. Ça me fait ça avec Garilla. Depuis mon enfance, 22 ans, je directeur d'école. À 13 ans, je m'apprends à à la rue numéro 32. Je m'apprends souder. Et je dis à un doctorant en droit et en santé publique. Mes amis, je ne t'ai pas des coups de peinture. Et de la Inek Urbon qui parlait d'un barbarie imaginaire, de peinture naïve. Il y a des moments... Ou est ce problème que j'ai adressé là, je à ma coeur. En pile bagaille, de qui a parlé et dit de monde ici conduit à ça tout. vous ont détruit moun dans le pays. On connaît le Sénat qui a un problème. On connaît la Chambre députés qui a un problème. Nous connaissons la famille qui a un problème. Nous connaît les mécaniciens qui ont un problème. Nous connaît les médecins qui ont un problème. Dans son pays, nous avons un problème généralisé. Sauf que dans le micro on connaît des gens qui ont fait des autres. Mais il y a des gens qui pas faire des ordres, il y a des en avant ne parler, il y a bagage que il doit faire. Ou parler même de gouvernement, Le Gouvernement s'il t'a fait pays, on peut convenir, nous avons pris notre temps pour construire une république sans sanctions Et lorsque nous dit qu'on construire, par exemple on dit et dans quoi, Et toutes nèg en bas te gang, on doit jour un commissaire gouvernement crélem Haïti débat. Pour dire mon côté gang, l'un ou l'autre oui. Pour vous nous dire, qui est ce qui est dans cet artiste Qui est ce qui est dans Salomon Qui est ce qui est dans eh, Dieu Piché-Rubin Qui est ce qui est la Nareche Nous sommes quatre mondes à vous seulement. Maintenant, ça t'a permis de nous épurer, la république là, de voyous qui a privé au timon des affaires de l'État et qui ont profité pour craser l'État. Est-ce que vous comprenez ce nous là Maintenant, c'est ça l'État a de faire aujourd'hui. Si on dit, par exemple, que dans la classe des affaires là, qui non? By mon Zam et c'est pas aujourd'hui à ça que Marco. C'est pas aujourd'hui à la prenez des conteneurs Zam qui arrivent non port par le concité même pour la phyto publiquement pour dire Zam disparaît après lorsqu'un commissaire du gouvernement, un sénateur de la République non en 2016. Donc on cargue des Zam qui paraît et c'est mort nal questionner questionné amis côté de Comment on fait arriver là Moi même, moi je le travail de Parlementaire, de, de, de, de, de moi j'y sur lui Pour me donner comment commande Pour réponse à ça mmh. Mais maintenant, le commissaire du gouvernement Le ministre de la justice qui détient le, La politique pénale du gouvernement Rapidement, il faut il Le commissaire du gouvernement qui est dans la juridiction Pour dire, les faut ça répondre à la question Mais je à l'heure la justice pas faite seulement de scandale. non oui, il est capable de faire. au cas auto de non. Cependant, tant que tu pris du temps pour constituer un dossier, elle est beaucoup plus facile parce que le système pénal, c'est pour venir avec accusation Juste. pour mettre un sous nom il y a principe qui dit que la, la, la charge de la preuve incombe au demandeur. C'est moi-même qui est comme chef de poursuite, Vini avec ça, je devine. Ah, Maintenant, oui. le gouvernement, lui-même, va faire. Il pas faire parce que, assez souvent, sous là, il y a des gens qui ont un pouvoir, qui dominent droit de droits, qui dominent les ports et les aéroports. Les gens qui ont participé dans le financement, l'autorité, tant au niveau du Sénat, du Parlement, qu'au niveau de la présidence, et ça va être un problème. De l'autre problème pour encore, c'est que et, et, lorsque les dirigeants ont des ordres, parce que, ma bon exemple, lorsque Jovenel, si vous n'avez pas eu clash avec Jovenel, le président Jovenel, malheureusement, m'a que je ne souhaite pas bon que le Dieu soit ouais, euh, dans, mm -hmm. dans le monde pour vivre. Il doit mourir comme ça. Mais le président Jovenel font bagarre pendant le Sénat. Lorsque vous faites rentrer le vous ici, Là, nous allons pour nous questionner avec Michel Angédeo comme premier ministre et directeur général. Le président Jovenel, lui-même en personne, Entrer dans la gala pour le monde de temps pris voyez le, pour poulet à quinzaine Pour qui ça Parce que tu as fait manœuvre Avec le ministère de la justice pour le prendre Nez yon, de nez qui entrer dans le pays Attendez bien, de nez yon dit que c'est le maire Ce n'est qu'il y a des armes dans qui s'accueillent sur le territoire là n'y mm -hmm. a pas de batch Il n'y a pas d'autorité qui reclame Il n'y a pas de nez qui ça Il n'y a pas d'entrer, si il n'y a pas j'ai rapport Il n'y a pas d'entrer dans les portes Sans ne pas de checker Dans l'immigration Il n'y a pas sous piste là et puis là, vous pour vous, vous allez, vous arrêtez, vous, vous seulement des un CPJ, vous mettez une machine avec vous, vous n'avez rien avec vous. Ça veut dire, l'autorité dans le plus haut niveau de l'État a participé dans des autres. Malheureusement, si vous avez dit, ces mercenaires encore qui retournent et, et le Président Jovenel qui tuent le Président Jovenel, ça n'a pas de droit d'arriver arriver là si vous avez fait le pays. Donc c'est pour me dire, le gouvernement, ce droit de se saisir de ces dossiers, qu'il a de des dossiers de drogue. De, de affaires zam, parce que le crime, c'est le crime transnational que est là. Il ne pas que vous ne vous ni notre bord, ni ici. Et Dieu seul sait, si le gouvernement aussi ça y a saisi un dossier, il ne une bonne enquête sur lui, est-ce que ne pas pas arriver même dans la manufacture pour faire zam a faire ici? Par contre, si nous avons mm -hmm. ça, au niveau de la euh, frontière mal, pas, et, euh, non. si on ne peut pas solle, y a pour balmini, si on il ne peut pas munitions, ça, et munition, je les munitions qui ont été capturées. Au moins, nous devons tout arriver là et mettre en colère mon avec l'entraide, bien sûr, de pays, ça aussi, tu -tu, dédits, pour nous, tout pour nous, tout connaître, pour le moment, une fois pour toutes, le résoudre. Mm. Mais c'est normal, c'est un devoir régalien de l'État pour saisir le dossier ça, et faire avancer. Mm -hmm. Haïti débat. Monsieur le boy, Tom Dando, Scoop. Scoop. Merci pour la réponse là. Et... Après dix ans d'aim, je grandis. Et je grandis. Je dis mon Dieu merci pour ça. Je grandis. Et je comprends le pays. Je comprends le monde qui a dans le pays. Et je comprends tout que dans l'État là il n'y a personne qui mette là. Parce que chaque groupe monde, c'est par eux vous-même. vous avez ouais, ouais, pour nous pas de toujours que nous n'avons pas au famille. Oui, oui, oui. Et moi-même, autant que me rappeler c'est vous-même qui que nous avons dit que nous avons dit que était dans le qu oui. Sénat qui t'a invité Michel nous et jamais oublié et j'ai toujours rappelé ça Je regrette que j'ai pas rappelé ça Peut-être suis eh, eh, eh, hein? toujours rappelé ça Je toujours rappelé ça dit que c'est vous même qui te dit Monsieur, est-ce qu'elle n'y a pas de réunion Parce qu'il n'y a pas de réunion de l'année 22-23 Exactement, yeah. donc oui. vous devinez avec tout ça Oui Donc c'est vous qui devinez avec vous avez. Oui Mais ça me toujours dit tout rencontre l'infini Après un huis clos uh -huh. Ça me dit, la côte de la finale a huis clos. Mais sous tu de radio par exemple, bon, hier pour Pita, hier, sous tu de radio hier, ou tapes de mapes de Patrick Alexis, tu Galaxy, un bon sénateur en bas. Tu as un bon en bas. Tu sénateur, un bon sénateur. Et je ne sais pas c'est vous-même qui ne pas reconnaître que vous avez un paquet de sénateurs à députés, qui avez un paquet de monde armé, qui avait, un... Oui, c'est ça. quest que vous avez élu quel est le sénateur, quel est le député Ils ah. font des gens, ils ont été yo, dans ce système plus ou moins légalisé. Yo, mm -hmm. Mais tout le mm -hmm. monde connaît que en pile politicien pour yo faire campagne, pour yo yeah. faire politique, ils ont tout de gang. Mm -hmm. Et au point que nous avons très tout à l'heure, il y a un leader politique, le Renoua, qui dit que nous avons qui dit que, pendant la chita avec des gens, il ont a des qui a un goût de Bon, mm -hmm. et... Je ne sais pas si je mais ne pas comme je dans ça. dans Je dis que... Je vous <cif Thinking magic> mm -hmm. Parce que, moment, c'est un coup de colère <cif hygiene> bah, à côté de bas Parce que, parfois, bah, ça qu'on arrive, ou tellement mettez ou tu as ça change, et vous éclatez. Alors, vous dites, « Je ne sais pas si pas Unlà, je me fais deux minutes, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, ça me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me me dis, je me dis, qui m'a soutenu en famille? Bon, moi-même personnellement. Je pense que, dans des plaies à l'Ouest, non des plaies à Mouns, ça va faire mourir quand elle C'est un gros sac charbon, sac sel, comme je le veux mettre tête, je dans la politique pays. Je me dis ça, je me faire là. Cassez-vous de Parce que, comment je fais? Mon système, et je vais me faire un côté pour vous dire que je suis suspect. Mon sénateur de la République, et mon frère, je vais me voyager. C'est chapeau pour met mettre la tête, mettre le poumon, pas Parce que les sénateurs ont dit, sénateur, ben, ben, ben, sénateur qui abrite 100 000 dollars. Monte mal dans l'église, Calvary, Chapel, et m'a profite de l'occasion pour demander au pardon, publiquement là. Quand un pasteur qui compétent, t'as bien oui. Non, moment, je m'a souffri pour payer. C'est que Fritz William, Michel qui doit paraître mm -hmm. en bas. Je souffri pendant Tigouave, non, moment je suis souffré Moi, avec Patrice Dumont, je cherché comment nous avons manger pour nous voir pour une zone qui était inondée, t'y vois. Dans, mm -hmm. dans le moment où bloqué bloquait, Mathisan avec Negio capturé, il faut que nous jouions une mot qui peut traverser Mangéa, aller. Dans le moment, même jour où ça a grandi, inondé. Il y a un monde qui la police vient face avec la population. faut que je mette la paix dans faut que je gère le avec Patrice Dumont. faut que je regarde comment je traite les questions. Et ce qui est prêt à le dans le lundi. Le président Jovenel Béuson, c'est ce qui est prêt à le faire dans Les ambassades après, les mapdim, sénateurs, il faut bah, que je m'écoute pour un gouvernement. Alors que si le gouvernement a passé, a a passé krabine, krabine, krabine bien, dans passé, c'est le cabinet du pays. Je suis pour me battre avec le pays. Et puis je suis allé à l'église le dimanche parce que on somme qui dit mal l'église pour nous tirer maintenant pour moi là ça pasteur dit il pas quoi pour un monde qui fait politique en Haïti qui a un caractère c'est son perception c'est la vérité mais je en drôle non non non non non non non me déranger non non non non non non non me déranger le leader d'opinion que nous sommes leader d'opinion c'est ça c'est ça encore a un bon relais coup de peinture naïve là son peinture naïve Bon ça c'est la de, Non oui, c'est mon petit naïf non, son, un docteur oui, oui, oui, euh, lié. faut, oui. Oui. Euh, oui. faut de respecter ça. Oui, c'est quand même il faut faut respecter ça. La naïveté, bon ça coupe petit naïf. Coupe naïf. Maintenant, comment ça là oui. réalité à monsieur, c'est que c'est comme s'il y un sentiment vrai pas grand pas fait pour pays oui. Et pourtant il perdu une nuit pour payer, il y a des gens qui t'arrêtent, mais les pays avancent. Il y a des gens qui ne payent pas les pays de réchange. a des gens qui petits à Madame Yo vivant dans le pays. Mais obligé sont obligés pour les batailles, ils sont obligés cacher les petits à Madame Mais est-ce que tout le monde, depuis qu'il gardé pays, a tout, il a dit ça mm, Comme mm, si, c est, c est, Exactement. Perception, parce que perce, perce, dit, perception. Nous c'est l'imaginaire collectif qui a construit autour de cette question. Que pas des gens t'ont fait en lien. Mais on là, amis, quoi. Où où on vient, là, on vient pour un bagage échangé là vin là des micros il y a un monde qui a tendance peut être le faire à gauche il le faire à droite ou son leader d'opinion ou aider j'ai été choqué suis passé un très mauvais dimanche parce que mon samedi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 nous avons des gens qui travaillent dans l'état sérieux. Oui, ça oui. arrive. Nous avons des gens qui fait faire débat avec Patrick parti qui a parlé mm. de monde neuf. Nous dis mon cher. Il y a un bon député en bas. un bon sénateur en bas. Il mm. sénateur en bas. Il y a un bon sénateur bon en bas. bon sénateur ça Il sénateur Jean bas. a un bon sénateur Il y a nous qui fait business, nous mettons ben des mondes qui construisent secteur économique en d'un pays qui un pile pouvoir. Munsayo fait pays en pile mal. Mm -hmm. Et la preuve, c'est que Jodi a gardé etanou. Jodi a gade dans quelle situation que nous y. Donc c'est parce que nous pas comme nou pa dirigeant en un pays qui a fait Jodi oui. ou que Canada ou que Canada ou que États-Unis quand ils te leve, et puis au fond liste et puis il dit mais qui moun qui nan drogue mais qui oui. moun ki bagay doit parler, a parler d'ailleurs ça dit ça à l'heure oui. là c'est pas des sanctions comme si pénales que yo prends contre moun yo c'est une équipe plus moral oui. pour moun yo ka pour recul by oui. diplomatique politique que yo prends contre yo mais tout ça est arrivé c'est parce que grand ensemble de bagaille pour nous te faire non que pas nous fait. pas fait parce que moi même ou konn pouki ça me dit ça m'tap tande on nous tande un analyste politique ka parlé. et puis monsieur a parlé de un citoyen, Jodia, qui a pu peine aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis, monsieur dit citoyen était en mille. Elle te connaît pas là que citoyen mm -hmm. Citoyen tu toujours dit il est irréprochable. Il n'y a pas rien pour le reprocher. Yeah. Et puis, il dit il vient a un citoyen ici, il y a aux États-Unis avec, et il états unis il dossier Il y a un dossier pour lui, il ah. ah. ah. ah. y a un dossier pour Et il a un peine. Donc, ça veut oui. dire que moi-même, je ne pas, mais qui sénateur, mais qui député Oui. Mais si vous avez un député ou connaît qui est en bas, qui a cas plus ou moins, sur vous qui parle de corruption, vous avez besoin. Yeah. Mais comme journaliste, c'est difficile pour moi de ça, ça, pour me faire dire tel ça. député, tel sénateur. Dans le pays d'Aïti, après ça, après ça, pour moi, après ça, pour me payer moi. Moi-même, je ne parle toujours, je prends précaution, je me fais réserve. ça. Même, fait reserve, ça. Nous toujours eu un grand monde, un grand monde, un deux monde, monde, un trois monde, la monde, quatre fait effort. Mais en général, un senatour, euh, si monde, un grand monde, un un Si monde, un grand monde, un grand nous parlons une belle séance en bas dans le Parlement, il y a de la police là. que vous avez tout connu. Moi, je c'est un sénateur. Si vous avez des décisions que vous prends la période où vous une séance ou même où vous as que pour dire que tu as la police tu as une vu répondre question. je pense que si tu fait séance est faite, vous des sanctions qui vous prennent. Vous avez des qui qui veut dire Oui, on Premier, ça m'a répondu qu sous question, moun sa oufè paye en pile mal. Mm -hmm. Haïti débat. Ça, c'est le constat. Le pays va mal, le pays est en bas fatra, en bas labou. boue, donc responsabilité à ses dirigeants noyaux qui doivent être. Et moi-même, moi toujours dis. puisque me fait 4-9 mois en dans l'État, malgré l'effort suis capable de faire, mes couleurs là tombé sous moi tout. Jodia, nous avons questionné les gens par rapport au résultat. Mais Marco, comme leader d'opinion, comme professeur, comme quelqu'un qui gen chans ki nan elite a chance chance dans l'élite intellectuelle pays, il y a une autre façon pour aborder la question. Mm -hmm. ou ne peut pas demander bourrique pour le chien. Bahou. Nous ne peut pas dire chien pour le pousser bourrique dans le Chien a poussé chien, bourrique a poussé nous, Parle de moun yo. Mais qui te ka attend de moun sa yo que n choisi Comment choisir moun yo? Et ce travail pas nous comme leader d'opinion. l'opinion. Mm -hmm. Comment nous choisir moun de yo? J'ai dit que choisir député parce que l'enterrement en pile dans zone. Scoop. Nous choisir sénateur parce que sénateur est capable de voir un petit moins, un petit ou l'hôpital, ou de nous prêter un petit coup pour nous voir un petit non, l'école. Mm -hmm. C'est sur base proximité que nous choisissons. Nous questionner sa capacité réelle à pouvoir remplir fonction qu'elle le bal là. Un bon exemple, l'homme prêt aller moi-même dans le Sénat. Moi, aller sur une statistique, côté où il y a 300 000 armes à feu qui sont en circulation de manière irrégulière et illégale dans le pays. Mm -hmm. Moi, je prends un triptyque pour me parler avec mon l'Ouest. On dit, je parle de la famille. La justice et la sécurité Nous t'avons vu ici Je ne dis pas qu'elle fait Je ne dis pas qu'elle fait place publique je me dis, Famille, justice, sécurité Non justice, je suis arrivé Président pendant 4 ans C'est la commission justice Et c'est là que je travaille avec euh, Michel-Longé Je dis Je suis même Que Il des questions pour Michel-Longé Je viens de répondre à la commission Scoop, moi relève. Je suis la première fois une deuxième fois le troisième fois le Marie-Lucie, S'il ne venir, moi, je n'ai pas information que je Publiquement, et société à lui-même, là, qu'on est comment la chacun. chaque monde. Mm -hmm. Lorsque vini, vient, je me pose la question, mm -hmm. est-ce que dans la nuit du 22 au 23 mai 2017, pas de délégation de la police qui était déplacée, qui a rencontré avec un chef de gang au bicentenaire Michel, je heurte sous question. Il dit, la vignette a répondu à ce papa, il a répondu qu'il ne va pas te connaître. Mais même si je n'ai tout papier, je n'ai pas demandé d'explication qu'il y a une autorité dans la police avec l'autre, je ne connais pas qui est ce qui est allé, etc. Normalement, je connais un, un groupe de personnes dans la police qui ont un mauvais jet dans la police. Mm -hmm. Une fois que Mickaël est euh, entré es sur la question, ça, il ne va pas te répondre, il dit, la porte réponse, nous. Réponse de la avec l'arrestation de l'élément éléments que nous sommes censés identifier. Nous-mêmes, comme responsable en la commission, nous avons fait des choses fait. Et que nous avons fait C'est un fait. Nous avons sortir ça, je faire ça. Et puis avons mets à Michel-Ange une liste. Par l'entremise du président Lambert. liste là travaille la fête. Nous, sa yo, a pas de la police. Il y a des sanctions qui prennent contre lui. Parce que vous avez des attaches avec deux bandits, deux voyous en la société. Mais si moi, même si c'est toujours un moment, je ne peux pas me dire, tel monde, tel monde, tel monde, tel monde dans la police, pas bon, ça a eu un effet pour les rabaisser psychologie ou morale policière. Et ça a eu plus d'effet négatif pour nous que je vous dis. En tant qu'homme d'État, ça arrive. Que quelqu'un des sujets qu'on a dit, Marco t'a bien entendu. Cependant... L'un des gens qui fait, nous sommes dire, attention, venez là pour nous, mais ça qui passe, mais ça qui passe, mais ça qui passe, pour moi, pour avancer. Moi, avec Michel-Ange, moi, avec nos, nos comme euh, euh, euh, directeur général de la police, nous avons gardé de relations d'homme d'état. Il y a des autres cas qui au niveau de la police, les gens qu'on est. Gende bagay li fait, qu'on fèl koné. Nous travaillons presque chacun te gen en séance avec CSPN qui te permet Matissan pas de courir comme ça, Gantier pas de courir comme ça. Nous pouvons fermer avec M. Damsayou Je mm -hmm. j'en ferme là. Au moins, te bon travail qui te fait. Et travail moyen, nous te tiens à ce que le te fait de la mesure où moins redevable seulement à PIA, à l'Ouest, qui te vote, qui te ferme, rivé sénateur de la République. Maintenant, pour m'di ou, un, il faut que zami de nous là Non, du 109 que vous dites, vous connaissez comment vous choisissez choisi 109 qui a voulu diriger le pays. Pas 109 qui vous venir le déjà avec corruption, avec des autres. Maintenant, tout pays qui a avancé, comment on va avancer avancez avec la loi Marco Vous avancez avec les institutions. Ces institutions pour la qui dit ou ces sénateurs, sénatus. Ou alors corruption, mais ça est réservé pour vous. Et vous avez une qui fait Michel te fâche avec. C'était pour l'Égypte à plusieurs reprises, la fait des interventions dans des zones difficiles, des machines officielles qui rentraient à l'armourier. On me demande qui s'est empêché de camper machine officielle, de fouiller. L'Égypte non. L'Égypte répond mais vous l'Égypte en 2016, l'Égypte fouille en machine. Sénateur, toi cher mais au cas tu es mais au caille, c'est excuse il On me demande qui a fouillé à moi-même. De nos machines, n'importe dit tête moi semble à Guy Philippe. Je me semble à Guy Philippe, donc je a la montrer, je pense que c'est Guy Philippe, je vais camper la machine pour aller à armes je moi me dire que c'est Guy Philippe. Je me dis, monsieur, eh, écoutez, je ne suis pas poursuivre, vous ne pouvez pas demander et, et, et, et, excuse. Je ne suis pas poursuivre parce que nous sommes des hommes d'État, ce n'est pas un scandale que nous voulons faire. Donc c'est pour vous dire, à regarder le pays, dans l'État que nous là, je ne peux pas dire les gens qui tapent diriger le pays, en Haïti ou à l'étranger, pour dire que c'est fier, les, les Haïtiens. Parce que quel que soit le degré de connaissance, quel que soit la jambonne à poche aujourd'hui, il y a Haïti son pays cannibale, son pays beau sale, son pays qui mange les gens, c'est un anthropophage qui est en Haïti. Mm -hmm. Donc, par contre, pays un pays pour éviter. Je vous dis, je pense il y a un peu travail qui vous fait, un travail qui vous fait, fait. Travail là, moi-même, je pas fais pas de politique, ou même qui est un ami qui a un ami qui comme professeur ou du moins comme euh, leader d'opinion, pour nous garder comment nous sommes capables de vivre côté. Même dans vous notout bayo nous apprendre tout à, à prioriser les petits points positifs qui gagnent parce que là moi même je fais un fort ou moi m'a fait tirer fort val et puis macro fontier fort et puis comme on monde qui dit non tout c'est même c'est comme si on détruit effort que nous chaque fait de manière individuelle là or c'est effort de nous chaque là qui va permettre d'un commun accord pays arriver côté là de qui arriver qui s'est compromis qui a besoin pour capable retirer pays dans sa vie donc son si paquet de travail qui vous faites et qui avec vous là. Faut l'école là entrer là-dedans, pour l'école là dit, hmm? qui est gens genre qui monde, hein? Mais Qui est le voter monde? Et c'est là-bas, dans le étranger, ça m'a fait. Malgré comment ils ont organisé l'homme. Si monde qui dans l'école classique, yo dit vous y a élus, professeurs et élèves, qui sont pas parmi comme président, mais comment peut faire l'élection? Ils fait l'élection, normalement, Vous ne pas pour le programme politique. Ils sont et puis ils ont pour le meilleur là. Nous ne pouvons faire ça nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arriver là. Et bien, l'école aujourd'hui, le ministre l'a dit, c'est 53%. Si pas tu vas. Donc, vous pensez que l'école nous a? Ah, mais ça, c'est bataille liée. Parce que c'est <rire> l'éducation qui est l'arme la plus puissante qui peut nous aider à redresser la barque. Maintenant, redresser la barque là, depuis que nous avons fait l'école, nous avons fait l'université pour être bon citoyen. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a nous bon. bons, des bons qui le pays. D'ailleurs, la famille qui est la cellule de base de la société, elle est disloquée dans le pays. Nous, Allah, pour nous dire quel type de citoyen nous construit dans famille pour le pays, pour nous dire dans l'école, qui type de citoyen nous construit, c'est des ingénieurs qui doivent monter ce type de société, faire construction, plan de construction de société que nous besoin. Malheureusement, je vous dis, c'est des gens qui ont tâtonné. Nous gagné et nous avons on plus facilement au timon des affaires de l'État Ou river sénateurs au Paris un projet de loi Dans tout ou par contre s'ouvre fait un sénateur qui dit Nous avons ça une loi loi loi loi loi seulement nous une veuillez sénateur a dit ça alors que ce sont regarder quoi lui nous avons le sénateur anti loi nous les anti loi alors que le Parlement travail principalement c'est faire la loi donc nous y un sénateur ça marque il pouvait être... Même moi, même qui mm. gagne, a 14 propositions de loi. Vous pensez que la vie de moi, co pour me passer Il y a même qui gagne, même quand il est il n'a pas quitté Stephen Benoît ou là, non mm? mm. Alors que s'il est venu avec projet PAL, il est venu avec projet pal, ou projet PAM, il est venu avec le projet PAO, nous avons passé 30 lois, 40, 50 lois qui sont utiles, payées, faites, nous n'avons pas gagne ça que nous avons aujourd là aujourd'hui. Mm. C'est la bataille là, oui. Loi sous-zame à sous qui a parlé parlementaires sont les dans toute la cour? Et depuis que les gars, parlementaires toutes les sont censés légaliser. Maintenant, pour nous résoudre ça, c'est ce qui nous avec la loi sur les armes à dit tout le monde qui sont autorité, qui est sénateur, député, magistrat, délégué départemental, ministre, etc., doit enregistrer, dénoncer au niveau de l'administration. Et l'administration a dénoncé par le directeur général de la police qui a au moins fait un fiche de traçabilité de mais je dis à côté des amis, qu'on est. Vous ne pas, non Vous ne connaissez pas les amis. Maintenant, pour nous adresser ces problème, il faut que nous ayons des gens qui aussi sensibilisés. Il faut que ces gens ne soient pas Parce que l'un qui est des amis, pas voter. C'est parce que y des gens qui votent. Et là, ne comprend pas. Mais ça après, pris un peu comprendre. Les acheté balle aux États-Unis. Pour finir mettre pour, 000, pour 3, et 50 cents ou bien 1 dollar, ici, ils viennent pour 20 dollars haïtien, pour 200 gouttes, 300 gouttes, 500 gouttes. Et Green Ball là, ils ne pas payer taxes sous Donc là, ça a un intérêt pour payer à changer. Donc, son sont pour nous mener dans tout niveau. Et chaque monde a un petit peu plus plus de paille pour pas avancer.